Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en direct de chez moi. Ce samedi, j'ai décidé de prendre mon temps, j'ai décidé d'être tranquille et euh, de profiter de cet après-midi, la finale des Worlds de League of Legends, Manchester City United. Franchement, il y a un petit calendrier nickel que je vais venir vous compléter avec une petite vidéo de qualité. Vous entendez en fond sans doute la musique du jeu. Tu sais quoi La musique du jeu, on va lui dire un truc, on va lui dire genre là comme ça en début de... Hop voilà, ta gueule, c'est bon. <rire> Comme ça, vous pouvez entendre ma douce voix. Vous avez un Zach en forme, je me suis levé tôt ce matin, j'ai re-rajouté 3-4 heures de stream sur le jeu. Donc là, c'était pour le coup mes vraies premières heures parce que j'ai pu jouer sur PC, sachant que avant, bah, j'avais joué sur console et ce qui était bah, un petit peu différent. Et hier, j'ai sorti une vidéo où je parlais des maps, de la qualité des maps, et j'ai vu pas mal de mecs qui, à ma grande surprise, pour être honnête, n'étaient pas d'accord avec moi. Beaucoup me disent, ouais, les maps, euh, je suis pas d'accord, elles sont toutes faites pour camper, euh, toutes. Il y en a, il m'a dit, toutes. Je suis ah bon, elles sont toutes faites pour camper alors, d'accord, très bien. Et là, dans ce cas-là, je vais me dire, bah, vu que je suis pas spécialement d'accord, je respecte. Déjà, je dis pas que vous êtes forcément con ou quoi, c'est pas la question, je respecte votre avis. Mais je vous propose, avant de vous présenter la classe, parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter une classe avec une arme que j'ai réussi à un peu apprécier en ce début de, de vidéo, après on va aller dans le gameplay, enfin en ce début de Vanguard, je vous propose, on va en privé, et on check map par map, et on se dit... Camp ou pas camp? Ou en tout cas, faites pour le fight ou pas? Parce que ça, c'est les paroles. J'ai dit, les maps, il y en a beaucoup qui sont faites pour la bagarre à close range. Bon, ça veut pas dire que sur ces mêmes maps, il y a zéro campeur, d'accord? Techniquement, même Nuketown, une map où je pense que personne regardera dans les yeux en me disant que c'est une map de campeur, même Nuketown, il y a des campeurs top où de temps en temps font sur les grandes lignes, ok? C'est pas parce que de temps en temps des gens l'exploitent de cette manière que la map n'est pas euh, une map de rush, d'accord? Euh, une map en tout cas de, de close range, de, de combat rapproché. Voilà. Donc nous voici dans les cartes. Et on va checker les unes après les autres, il y a 16 cartes au départ C'est parti, maintenant que je les ai toutes jouées, je suis en mesure de vous donner un avis On commence, Berlin, Berlin c'est une map moyenne taille, mais avec beaucoup de bâtiments et effectivement des endroits pour peut-être un petit peu plus euh, prendre du long range et surtout beaucoup de grenades qui sont jetées. J'avoue, il y a beaucoup de fenêtres et tout. Berlin, c'est pas du close range, c'est pas du close fight, d'accord C'est plutôt une map d'AR, je trouve, une map de fusil d'assaut. Enfin, ça s'y prête bien. Tu peux toujours jouer à SMG, mais pour le coup, c'est une map de fusil d'assaut. Ça, ça correspondait pas à ce que je disais. Donc, ça fait une map côté, euh, on va dire, chill, quoi, tu vois. Enfin, chill, fusil d'assaut. Bocage. Bocage, map de rush. Bocage, c'est une map de rush. Il y a quelques endroits où tu peux prendre des lignes au fusil d mais au global, quand tu rentres dans les bâtiments, quand tu rushes sur les côtés, etc., c'est une map faite pour les SMG. Et ça veut pas dire que les fusils d'assaut ne fonctionnent pas dessus, mais c'est une map qui est faite pour le close combat. Et en plus, il n'y a pas 150 détails et tout dessus machin, il n'y a pas un milliard de glitch, Bocage, ça rentre nickel dans ce que je viens de dire. Castle, pareil que Berlin. Moi, je l'aime bien, j'aime bien l'ambiance. Mais j'avoue, Castle, si elle est jouée d'une certaine manière, je, je suis d'accord, elle peut faire péter un boulon. J'ai expérimenté tout à l'heure en stream. Das Haus. Je te fais même pas un dessin. Ça, c'est une strike zone en plus petite. Tu vois, c'est vraiment une map de bordel. Ça se bagarre dessus. Decoy, pareil. Alors, Decoy, oui. Il y a certains endroits, notamment à droite, où ça peut prendre euh, du coup euh, des, des, des, des, des coins, etc. Machin. Mais cette map, d'une, a une ambiance absolument énorme et est archi réussie. Moi, je kiffe beaucoup. Donc, euh, Decoy, map de faillite. D'accord Donc là, pour l'instant, on est sur les 5 premières. On est sur trois maps de close range où ça se bagarre. Et deux maps, effectivement, fusil d'assaut. Peut-être un peu plus cheap. Ça peut camper. Demians, pareil. Pas pareil que Decoy, mais pareil qui correspond à ce que je veux dire. Que Castle et Bear. Là, par contre, c'est vraiment une map de long range. Il y a à droite du côté du pont des endroits où je peux peut-être un peu plus te bagarrer, mais au global, c'est une map qui se prête pas du tout, même quasiment, au close range. Sauf si tu rushes un peu dans l'église là qu'on voit sur la photo, effectivement, là tu peux envoyer des séries de SMG, mais au global, on peut quand même se dire que c'est une map de long range. Désert siège, pareil, je l'aime pas. Moi, pour le coup, donc on va passer à autre chose. DOM! dôme, dôme Bagarre! Bagar et spawn affreux en plus, mais euh, c'est drôle. C'est une map qui est revenue et des fois ils mettent 20 mecs dessus. C'est le bordel total sur Dome. C'est euh, kiffant. Bon, certains peuvent ne pas aimer, mais moi j'adore. Et c'est la définition même du close range donc. Encore une fois, close range. Eagle Nest, close range. Pareil, meilleure map de la bêta. C'est un grand kiff, Eagle Nest, close range. Gavutu, long range. Moi j'aime pas trop. Hotel Royal, close range, bagarre. Numanuma, euh, close range, bagarre. Mais maintenant bah on va enchaîner un petit peu sur le reste. Oasis et Red Star, des maps un peu plus fusil d'assaut, notamment Red Star qui est pour moi une des pires maps du jeu. Subpense map que j'ai fait sur mon gameplay d'hier que j'aime beaucoup. Qui est un mix des deux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'endroits de close range fight. Mais endro des endroits où tu peux également jouer au fusil d'assaut. Mais ça, ça va plus se prêter du coup euh, sais le top. En gros, il y a le top gauche. Voilà. Et effectivement, il y aura beaucoup de zones de bagarre là-dedans. Mais là-bas, entre les souterrains, les euh, mi-hauteurs, euh, les escaliers, etc. Tu peux monter, tu peux descendre, tu peux passer à droite, à gauche, nana. Il y a plein de kills à faire. Franchement, moi je la considère que c'est une map de rush. Et tu scans. Ce pas une map que j'ai spécialement. En fait, cette map a deux côtés. Elle a un côté droit avec des longues allées, etc. où effectivement, ça peut être du camper mais un côté gauche où c'est plein de bâtiments et où tu peux rentrer dedans donc c'est une sorte de mix je ne pas trop comment la catégoriser je reprends juste depuis le début Bocage Dashos, Divoy Dome Eagle Nest Hotel Royal Numa Numa et il y a deux maps hybrides donc 7 maps de rush close range combat deux maps hybrides et effectivement derrière tu fais 7 plus 2 ça fait 9 et il reste 7 maps qui se prêtent à l'air et effectivement où ça peut un peu plus camper donc quand je dis les maps de ce jeu sont bonnes et permettent de rusher elles permettent vraiment de rusher pour la plupart ou en tout cas pour la majorité et même sur les maps qui se prête un peu plus à l'air au fusil d'assaut tu peux d'une certaine manière trouver ta voix tu vois ce que je veux dire mais au global personnellement je ne retire pas un truc de ce que j'ai dit hier les maps de ce jeu sont très réussies, la plupart sont super cool j'ai une vraiment joué dessus et ils ont fait un gros travail sur ça et je suis assez content et si on a envie de jouer à la petite bête les gars ouais mais il y a des endroits pour se cacher des endroits pour head glitch des endroits pour ci des endroits pour ça les gars dans toutes les maps de call of duty même dans des maps que vous avez adoré sur d'anciens je sais pas si vous vous rappelez bien mais il y avait énormément également des gros endroits de head glitch des endroits de camp des endroits de... rien que par par exemple, regarde des lockdowns de Modern Warfare 3, Arcaden de Modern Warfare 3, c'est pareil. Arcaden au top, dans le bar, euh, même en bas et tout, il y avait plein d'endroits pour se foutre en e glitch et pour faire un peu son bâtard. Modern Warfare 2, je vais même pas te faire un dessin. Même Favela, c'était e glitchland. Favela, il y avait de quoi envoyer des e-glitch absolument de partout si t'avais envie. Terminal, c'est pareil. Aerial, c'est pareil. C'était du long range avec en plus des souterrains pour se déplacer. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que si tu veux vraiment chercher la petite bête, tu trouves ça un peu partout, même sur des maps iconiques, d'accord c'est vrai que la n'est pas en ce sens. Voilà, je voulais en parler en début de vidéo. Maintenant enfin à la classe, d'accord, ma petite classe d'aujourd'hui, c'est une classe à l'automate que voici, le fusil d'assaut que j'aime beaucoup, d'accord, c'est vraiment un fusil d'assaut que je kiffe, je me régale avec je me régale, alors il est pas monté à fond et il y a sans doute des accessoires qui seront encore meilleurs j'ai pas totalement identifié les bons accessoires et bons trucs, j'ai regardé ce qui se fait au niveau des pros parce qu'apparemment en plus le leveling des armes est assez long et pour l'instant voilà la classe, compensateur G28, le, le ZAC 600 MMBFA, donc je le trouve plutôt pas mal ça permet d'avoir euh, vraiment une sorte de, de préciser, euh, précision améliorée, une sorte de de l'arme cool, déflecteur ardoise classique, la crosse, euh, je pense que j'utiliserai peut-être la dernière, je verrai, mais en tout cas la première, je la trouve très cool dessus. Ça, vous mettez un peu ce que vous voulez, je m'en branle. La poignée, j'ai mis poignée en cuir pour viser plus vite parce que bon, je me dis que j'en ai peut-être besoin, mais j'ai l'impression que dans les dernières poignées, il y a peut-être des trucs un peu intéressants à aller regarder. Le chargeur de 25 cartouches, alors tu perds un poil en dégâts et en pénétration, par contre tu gagnes en visée et en cadence, donc je pense que tu peux te rattraper du dégât en moins via des balles qui partent plus vite et euh, une cadence supplémentaire. C'est un avis, vous pouvez euh, ne pas aimer. Et après, je joue avec balles chemisées, mais j'ai hâte de jouer avec balles allongées. Parce que les balles allongées, mon gars, euh, plus 3 de vitesse des balles, autant dire que si tu connectes encore plus vite, tu mettras un nombre de bullshit absolument phénoménal. Voilà, voilà, pour euh, la classe. Maintenant, c'est parti pour le gameplay. Je vous en ai promis deux minimum aujourd'hui. Let's go, baby Bonjour et bienvenue... Non, non, je vais pas vous refaire une intro. Déjà que la première intro a quand même duré assez longtemps, hein, je me permets. Dans le mono-gameplay, je vais d'ores et déjà me contredire dans ce que j'ai dit sur l'intro. J'aurais adoré vous faire deux games, mais j'ai un gros problème et je vais vous en parler à cœur ouvert de ce problème, d'accord je vous en parle à cœur ouvert J'ai un gros souci avec le fait de faire deux gameplay là tout de suite mais essentiellement pour une raison qui pose problème C'est que je suis mauvais Voilà je suis pas encore très bon sur le jeu Alors je suis pas mauvais purement Mais je suis pas monstrueux tu vois Ce qui fait que à l'heure actuelle j'ai du mal à rentrer des gros gameplays j'ai du mal à rentrer des gros gameplay les gars, je suis tout à fait, tout à fait honnête avec vous, j'ai du mal. C'est à dire que là, j'ai jamais mis autant de temps à, à record des vidéos. Des fois, je mets une heure, une heure et quart ces derniers temps pour réussir à rentrer un gameplay qui est on va dire acceptable. Tu vois, moi je fais que du live gameplay. Je pourrais si je veux, tu vois, record en off et commenter par dessus. Ce serait moins chiant pour moi, tu vois. Mais en réalité, je préfère l'interactivité du live gameplay comme ça. Je me, me, me, me cache, je me cache, je me cache, je me cache. Je me cache, c'est bon, on est good. Donc ouais, je préfère l'activité du live gameplay et la raison pour laquelle je vous fais un gameplay c'est que je n'ai pas encore assez de temps de jeu. J'ai pas encore assez de temps de... J'ai pas encore assez de temps de jeu, ce qui fait que je suis pas super bon, ce qui fait que je galère à record, ce qui fait que déjà si je rentre une game, je suis très content. Et vu que Mathéo est mon monteur et monte mes vidéos, en ce moment je les lui donne tard parce que frère, je je cavale à en faire deux. Donc ces derniers temps, la seule chose sur laquelle je peux vraiment m'engager, c'est que je vais jouer, je vais grinder, je vais faire encore plus de stream et tout. Ce qui fait que la prochaine fois, d'accord, quand j'aurai enfin un très bon niveau, et eh ben je pourrai faire deux gameplay parce que je ne galérerai tout simplement pas autant dans mes vidéos. Alors, ok, il y a, y a déjà le fait que je ne je sois pas encore totalement assez bon, d'accord C'est vrai que pendant la bêta, j'étais quand même assez chaud après avoir bien tâté. Mais là, j'avoue, j'ai du mal aussi pour une autre raison qui, qui, qui est encore plus présente qu'à la bêta, mais que, que, que je ressens, mais fois mille, c'est, et c'est pas pour faire la redondance, mais c'est le SBMM. Vraiment, le SBMM, bon, je vous la refais en rapide, ce qui fait que si t'es bon, tu vas être avec des bons joueurs dans ta game, et ainsi de suite. Et vraiment, cette année, il est euh, corsé à des moments. Hein. Je vais être avec vous, mais, mais parti. Sont vraiment je trouve d'un très très bon niveau genre vraiment je joue très souvent contre de vrais bons joueurs c'est un enfer bon là pour jouer je fais une bonne série je suis content allez toi tu dégages faut canner monsieur hop super ouais ouais vraiment je tombe très souvent sur des parties d'un très bon niveau et J'ai du mal, c'est-à-dire qu'un des trucs qui fait Que ça trompe pas, tu vois, et que vraiment J'affirme je, je, je, je, qu'il y a un très bon niveau dans ce jeu Et que le SBM est très serré, un peu comme Cold War au début, c'est que, les gars Le nombre de parties où je fais détail tout con où, où les mecs double jump Et jump à littéralement tout leur duel C'est-à-dire que t'arrives dans des duels corsés Face à des mecs qui sautent de partout et qui slide Gros, tu te rends compte Que ton... Enfin, tu te rends compte que Les mecs contre qui tu joues Tâtent un minimum le jeu, tu vois ce que je veux dire Genre c'est pas des mecs qui puent complètement du cul, tu vois. Et ce qui rend le, le, le fait de faire des gameplays encore plus dur, et ce qui euh, nique un peu le... Enfin pas, ça nique pas totalement le plaisir de jeu, mais bon, c'est moins bien, quoi. C'est le SBMM c'est un débat, on l'a eu déjà des tonnes de fois, et c'est comme ça, on aime, on aime pas. Il bon, y, y a plein de mecs, défenseurs de la veuve et de l'orphelin, qui vont dire, mais c'est totalement normal du SBMM comme ça, les mauvais joueurs, ils sont entre eux, les bons, ils sont entre eux. Et puis d'autres, ils vont dire que Call of Duty n'a jamais eu besoin de ça pour bien évoluer à l'époque, et que en faisant ça, bah, les bons joueurs sont enfermés dans une boucle on joue toujours contre des bons joueurs, et il, alors qu'il devrait y avoir la ligue, etc. Qui, qui, qui devrait être faite pour ça Entre guillemets Une ligue faite pour pouvoir aller tryhard et un classé Avec des games de tout niveau Des, des bons joueurs, des mauvais etc Alors Après j'ai des fois de temps en temps tu vois des, des, des games un peu plus simples Mais au global voilà c'est un mix de tout C'est un mix des deux sur la problématique dont je vous ai parlé Mon niveau qui est moins bon qu'à la bêta Oh, oh non Une balle en plus c'était interne. Mon niveau qui est moins bon qu'à la bêta Et euh, les gens contre qui je joue qui sont euh, très très chauds Voilà voilà Bon bah sinon ça va J'espère que vous passez un bon week-end les frérots euh, Je sais que là il y, y a des gens c'est des baisers Vous avez passé un bon week-end de fou Il y en a vous avez fait la teuf Ouais il y en a vous êtes des soirées man Vous allez pas me faire le contraire d'accord Moi j'ai passé un week-end Tranquille pas spécialement de soirée ou quoi J'étais au stade jeudi, Noël ouais, Sparta Prague c'était drôle, j'ai fait un petit peu, T'sais, tu sais connais au stade quand de temps en temps il y a des mecs qui s'embrouillent etc. Là, lors de ce match j'ai essayé d'être, j'ai fait un peu dans la médiation, c'était Zach le médiateur, vraiment c'était un rôle assez marrant. Mais c'était quand même assez cool d'y être. Et en plus, entre le sport et l'e-sport, ce week-end était Géchar, mon frère. Vraiment, la finale des Worlds, le Major CS, etc. Oh là là là là. Franchement, je sais qu'il y en a qui m'écoutent là et qui ne regardent pas spécialement l'e-sport ou, e ou aucun jeu e-sport. Moi, c'est mon cas. Et vraiment, il y a des bangers. Il y a de quoi se régaler. Tu sais, quand tu regardes de tout, quand tu regardes du sport et de l'e-sport, frère, tous les week-ends, très souvent, c'est du bonheur. Tu passes de Manchester United de City. À Damoine DG, mon gars, tu bandes, tu bandes. Tu passes de Cristiano Ronaldo et ses muscles aux petites lunettes de scout, gros, tu. c'est trop kiffant. Vraiment, gros, c'est la folie. Les passes extérieures du pied de Kevin De Bruyne, et puis ensuite, tu passes au bouton de showmaker gros, mais à leur manière, les deux, c'est des monstres, gros, et c'est. Et c'est le feu, c'est le feu. Sport et e-sport, mon gars. La folie. Petite série de 5. Là, je suis enfin. Ouh j'ai failli le baiser, j'ai failli le baiser. Bon en tout cas cette petite automate, j'espère que vous kiffez bien. Je vous en ai pas. Je voulais pas trop trop présenter, mais en gros avec les atouts, etc. que j'ai mis dessus. C'est comme une sorte de fusil d'assaut mais avec une, une très grosse cadence. Et vu que c'est un fusil d'assaut qui a une très grosse cadence, et en plus il euh, y a de la mobilité, tu vois les fusils d'assaut ont une mobilité sur les modernes, affaires. et ben c'est quand même assez énervé. Je, je, je pense qu'en Warzone, si elle était bien retranscrite, enfin si elle est bien retranscrite, ça donnera un truc vraiment vénère. D'ailleurs peut-être peut-être que début décembre quand il y aura Warzone Pacifique et les armes de. Vanguard, etc. qui sont retranscrits dans Warzone. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo dessus. Moi, je suis pas con de faire un petit peu de Warzone. Hein. Même si je suis un OG du multi. On peut prendre à boire et à manger des deux côtés. Oh, si je l'avais baisé, le deuxième était facile. C'est dommage, j'ai perdu un bon duel. Non, mais là, ça va à 28 kills. On est le top fragger de la game. On est plutôt pas mal. Je me sens très, très bien. Hop. La grume donnait un kill gratuit. Ça va arriver en face, je pense. Là, là il m'a fait peur. Je recharge. Sur ce jeu, il y a tellement d'accessoires et de trucs comme ça. Comme je vous ai dit pendant le, le, la création de ma classe, l'automate, j'ai pas encore capté tous les bons combos, tous les trucs comme ça. Et vu qu'on est dans un jeu avec un time to kill quand même très très court, je suis sûr et certain qu'il y a des tonnes d'armes et des tonnes de bangers un peu cachés qu'on n'a pas encore découvert. Vous voyez ce que je veux dire Genre des combos d'armes, des combos de trucs... C'est son pote qui m'a tué. Des combos d'armes et des combos de trucs qui sont encore à découvrir et qui et sur lesquels faut encore mettre des vois Genre, vu qu'on a un time to kill court, on aime ou on n'aime pas, c'est un time to kill court, c'est comme ça. C'est un peu à la Modern Warfare 2. Faut se dire aussi que les Call of Duty qui ont le plus fonctionné, bah ils avaient des time to kill court. À l'époque, Modern Warfare 2, c'était 2-3 balles du MP à toute distance. Un peu, fallait un peu se lever tôt le matin avec l'UMP mais bon c'était comme ça et donc du coup bah vu qu'il y a un time to kill court y a, ça fait qu'il y a beaucoup plus d'armes qui sont viables vu qu'en soi elles tuent toutes très rapidement donc je suis sûr qu'avec Que si on saisissait les différents bons combos d'accessoires dès qu'on aura un peu capté tout ça on sera bien J'irai regarder ce qui se fait au niveau des pros parce que c'est souvent les pros qui vont découvrir ça en premier ah, Vu que par définition c'est des pros force. C'était la galère pour Tonton Zack. Zac. Oh non mon allié il est à côté de toi frère tu sautes n'importe où. Gros oh, sauve moi frérot. Compte, comme le mien. J'ai bien terminé. <rire> Petit 35-13, voilà. léger 3 de ratio, quasiment. Pas la folie furieuse, mais une game correcte, quand même acceptée. On va monter en puissance, ne vous inquiétez pas. Ça va aller de mieux en mieux. Bon, et voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, comme d'habitude. Et, pour ma part, je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous. Ah oui, et n'hésitez pas dans la classe, enfin dans les commentaires, si vous avez un banger caché en termes de classe, n'hésitez pas. Je suis sûr qu'il y en a ici, là, des petits filous, ils ont déjà découvert une classe bien sympa à tester. Et moi, je suis tout oui, je suis totalement chaud pour tester des nouvelles classes. Donc, euh, envoyez-moi ça rapidement. Merci les gars, ciao, ciao.